Mon absolu, mon absolu, Jésus-Christ mon absolu. Mon absolu, mon absolu, mon absolu, Jésus-Christ mon absolu. J'ai besoin d'un absolu, un absolu, un absolu. Absolue et parfait en soi Illimité dans sa puissance C'est un point de référence finale Elle amène le sortant du cœur Mon absolu C'est la fin de toute discussion Je veux Jamais chancé, par t'as besoin absolu un absolu, un absolu, un, absolu un absolu, que, que je vis jamais chancé Si t'es perdu dans le désert Si tu es perdu dans la forêt et que tu as la boussole Elle pointera toujours vers les nords Elle pointera toujours vers les nords Si tu as l'esprit des dieux dans ton cœur Si tu as l'esprit des dieux dans ton âme, Il pointera toujours la parole Car elle est l'absolu des absolus Je besoin d'un l'absolu. L'épouse a besoin d'un absolu Un absolu Un absolu Que je ne puisse jamais chanceler Et si toi mon frère ton absolu c'est ton pasteur tu tomberas quand lui tombera, c'est les dieux jaloux qui le permettra. Et si toi ma soeur, ton absolu c'est ton église, tu tomberas lorsqu'elle tombera, c'est les dieux jaloux qui le permettra. Je te conseille de prendre la parole, je te conseille de prendre le message, je te conseille de prendre les prophètes comme l'absolu des absolus. J'avais besoin d'un absolu Un absolu Un absolu Que je ne puisse jamais chancer Isha a besoin d'un absolu oh, oh, oh, oh. Un absolu Un absolu Que je ne puisse jamais chancer Ce point de référence final. Les nom du Seigneur Pour l'absolu au temps de la fin Ce point de référence final Cet amène qui vient du cœur